Donc nous y revoilà. voilà, alors par contre j'ai dû tout refaire parce qu'en fait ça n'avait pas du tout sauvegardé, c'était pas comme ça que ça marchait, je pense que je suis obligée d'aller jusqu'au bout du niveau en fait. Donc là c'est bon on va reprendre où on en était, let's go Euh, oui, je pense que j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire le timing euh, en bas à droite, là. Je pense que c'est euh, le temps de jeu, en fait, que euh, je fais. Je pense que normalement, ah, j'ai bah, perdu. Donc oui, donc ce que je veux dire, c'est que normalement, je pense que je dois aller plus vite possible, en fait. Enfin, il y a un peu, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr sûr. Sinon, il y a un méchant. Il y a un méchant en France. j'ai pas de trucs pour me soigner là, j'ai plus de diamants. Ah, mais c'est pas possible. <rire> bon, j'ai déconné. Ah oh bah non J'avais <rire> ce qui se passe aujourd'hui mais je me débrouillais mieux que ça l'autre fois. C'est vrai que plus qu'on avance, plus c'est un peu plus compliqué. Logiquement, c'est bon. Il y a des jeux que je ferais que je, ris je risquerais aussi de la vendre euh après. Mais alors celui-là, je pense pas que je vais le vendre, je vais le garder. Il est sympa. Il est sympa mais pas tout le temps. Hein. <rire> euh, bon là faut que je prenne le champignon. Ah, ouais. d'abord, maintenant le champignon. Il y a un gros balour là-bas. que j'arrive. Ah enfin. Euh, un genre d'élixir, un truc comme ça pour la santé. J'ai peur de tomber dans le vide. Il a réussi à me toucher un peu apparemment. c'est ça qui manque dans ce jus là, c'est qu'on peut pas sauvegarder quand on veut, en fait. Là ah bah alors juste tout là Sur le champignon Il est un peu loin, hein. J'espère que ça va bien se passer, hein. Ouais, c'est bon. Ouf Faut que je le reprenne, d'ailleurs. J'ai cru qu'il. En fait visuellement j'ai cru qu'il était tout près le champignon, mais en fait non il y a un, un petit écart entre la planche et j'ai chaud. Ah bon alors là il n'y a pas d'écart hein donc, euh... je joue comme un pied. je vous rassure j'ai ma manette entre les mains et non entre les pieds bon alors va-t'en va J'ai cru qu'il y avait plus rien euh, que de ça. Que... Oh les boules! Hey, l'autre fois j'aurais pas dû euh, terminer l'épisode comme ça. Mais... Ah merde! Faut que je fasse gaffe là. faut déjà de parler. En fait, euh, l'autre fois j'aurais dû aller jusqu'au bout. C'est que ma batterie était presque déchargée, mais je pense que j'aurais pu quand même. Oula! Bah. J'aurais pu quand même aller jusque là. Eh, hey, tu vas te calmer toi! Je suis presque mort. Je suis presque mort. J'ai la manette qui vibre. Qu'est-ce qu'elle faut que je fasse Faut que je l'attaque. Non, là. Là là là là <rire> Ah la panique me toucher avant ah, mince j'étais presque bon, est pas grave on va y arriver ah, apparemment c'était le dernier truc euh, au bout là du coup j'ai arrêté de dû aller jusque là l'autre fois mais comme comme vous, je vous l'ai dit je connais pas du tout le jeu et euh, du coup voilà je perds tous mes points de vie avant, avant d'arriver chez le boss là Vite oh. J'arrive pas à appuyer, à appuyer sur le bouton c'est dingue Pas bien de tirer sur les petites filles, toi. Ah, c'est pas vrai. Je suis encore mort. En fait, faut pas qu'il me touche de trois, quatre fois j'ai que le bol. Moi, pas c'est pas si dur que ça. Hein, mais euh, faut se concentrer, quoi. Je pense que j'étais pas assez concentré. Donc là, je me tais, je parle plus. Je ne vous parle plus pendant quelques instants. Et je vais le vaincre. Concentration. Il y a déjà une hop, je me tais. presque. Casse-toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh là là, c'était Justin. Ça c'est tous les trucs que j'ai ramassés, je pense. Et numéro. Très bien. En gros j'ai pris 35 minutes et 59 secondes pour faire tout ça. Euh, sachant que j'ai dû refaire quand même parce que la soudain elle a pas été faite toutefois. Je pense peut-être avoir été plus rapide sur ce coup-là du coup, parce que je connaissais déjà un petit peu le début du coup. Donc on va continuer à partir, on va voir ce qu'il dit. <rire> Il est presque sauvé. Ah oui, donc là, ce que je comprends, donc on a récupéré un bout du verre. Il nous en manque encore. Encore deux ou trois, je ne sais pas trop. Peut-être que deux, parce que vu qu'il y a deux personnages là, je pense que... En fait Donc là, donc là on va continuer. Bon je prends le bébé ou je prends lui là ah, Non, non, sérieux. Il y a un bébé là. <rire> ouais, bon, je prends le bébé. Go. Ah, un genre de... Ah oui, d'accord, c'est une course. Hein. Voilà. Bon, bah attendez, je vais... C'est pas une course de voiture. Hein. donc euh, ouais Je pense pas que je vais y arriver euh, d'un coup, parce que là, je, je m'entraîne, je pense. Ils sont tous devant hein. ouais, je... je vais pas essayer de votre... Mais Je prends tout mon temps pour les ramasser. Ça glisse. Hein. Moi, je suis dernier. Oh, C'est spécial comme. même. de faire ça en voiture, pas avec un sanglignyme enfin, Je sais pas si c'est un sanglignyme mais plus il y a s'il ressemble à vous. bon Bon, hein, je pense que je suis loin derrière lui Ce qui manque aussi c'est euh... C'est le circuit là, avec les personnages qui bougent et tout là, pour savoir où on en est. Ça m'a l'air plus difficile que tout ce qui est plateforme. mais je suis encore coupée pour les tours. Voilà, en fait, il est grand le circuit. Il faut qu'il reste derrière moi. Là. Voilà. Et en fait, euh, je pense que je suis obligé d'arriver premier. Je sais pas trop exactement. d'autres là là-bas. Oh, on connaissait la Elle est rattrapée. La première fois, c'est pas trop mal. J'arrive à être troisième. Enfin, je sais pas si je vais finir troisième. Non, pour l'instant, ah non, deuxième, pardon. Deuxième. On n'est pas nombreux là. dans la neige, ça, ça, ça nous recule. Pas ah, cool. Je sais pas si c'est les mêmes minéraux qu'au début et, euh, que je me concentre pas trop à les prendre. Peut-être que je me concentre en plus pour les prendre. Et après, plus longtemps, je pense que c'est de finir premier. Peut-être que deuxième c'est passable, je ne sais pas, J'espère qu'ils sont loin derrière les autres. L'autre, j'espère qu'il est plus très loin. Je <rire> ça c'est juste à côté. À chaque fois que je vais dormir, euh, pas dormir dans la neige, je fais... Parce que tous les 20 minutes je dois rappuyer sur REC. Je sais, je vais faire avec mon matin de beurre. C'est pas parti mais là hein, on s'est bien emprunté quand même je suis le deuxième, c'est pas ça qui pas <rire> continue à partir, bon, on va voir, je sais pas si c'est pas bon. Bah et le deuxième on s'en fout. Normalement le podium c'est euh, premier, deuxième, troisième, non oui. Bon bah apparemment il va falloir que je leur fasse. Donc ce que je propose bah, c'est de le refaire. On va voir. Si je me débrouille. On va pas remettre la cinématographie. Là ouais, je me suis échauffé, ça devrait être mieux. Et en plus sur le circuit ils mettent dernier et eux ils partent avant. C'est ça. Ils font souvent ça dans les jeux vidéo, j'aime bien. Encore si je mets la difficulté euh, dure, ok. Mais là quand même j'avais mis facile. Vu que le jeu je connais pas Quand je connais pas les jeux, je préfère mettre facile. Quand je connais le jeu, je mets moyen. Si c'est trop trop facile, si je sais qu'il est trop trop facile pour moi, bah généralement je me dure. Ça n'arrive pas souvent. Parce que sinon ça me prend la tête sinon. J'aime pas trop prendre la tête. Non, on bah, va pas dans la neige C'est pas le moment de faire des bonhommes de neige, hein. Pour un jeu PS1 graphisme reste pourri. Il y a des jeux quand même qui sont, sont pas terribles, hein, je esthétiquement. Hein. Genre, euh, c'est plus. Euh... Euh, a... ah, J'ai perdu le nom. Un genre de course de voiture. Voilà. Need for Speed, voilà. Need for Speed, je trouve qu'il est pas terrible graphisme. Potter, Rayman, même ça, là, ça va. Quand je bandique tout aussi, pas mal aussi, c'est pas héros. Eh, je suis premier là, les gars. Ah, vous voyez, hein, j'avais bien dit que, que je le ferais mieux, là, sur ce film, Bon. Restons encore concentrés, il hein. ne faut pas se euh, reposer sur ce saveur comme on est. Ils peuvent toujours me rattraper. Ce qui est bien euh, dans cette course-là, enfin, c'est pas comme une course de voiture classique, mais on ne se lance pas de missiles ni rien. Il faut juste euh, bien prendre le circuit. Il prendre le plus de diamants possible sur le passage. L'autre il doit y venir parce qu'apparemment il gagne tout le temps dans le... tour et demi là c'est pas grave c'est juste pour prendre des minions mais je sais pas pourquoi j'appelle ça des millions. c'est diamant diamants plutôt après je sais pas si ça a une grande importance d'en de, euh, avoir plus possible mais je pense que euh, oui quand même le... sinon il y en aura pas Le plus grand important je pense que c'est le premier code. Pour le moment, on tire plutôt bien. Alors, par contre ce qu'on ne sait pas c'est qu'on ne sait pas s'ils sont loin derrière les autres ou pas. Ça ne pas. Je crois qu'il y a 80 diamants et tout. Je vais en dessous. J'essaie d'en avoir au moins 70. Je oui, même pas eu, oh ouais, Je trouve que je vais mieux qu'au début, hein, quand même. Mais j'appelle pas eu le diamant. Juste je vais moins dans la neige à ce côté. Pour les écœurs. C'est hey, vrai que le circuit est assez long quand même. 15 d'ailleurs et hey, il y, y en a un que, que j'ai rattrapé d'un tour. Je sais pas si vous avez vu. <rire> Je vais pas jusqu'au rouge en fait. Donc je sais pas si c'est bien ça, attention. Bon quoi. Pour... Nous devons tristement admettre que cette année, nous avons été battus par ce valeureux viking Inconnue, Et je vais par conséquent. Vicky baby Premier oui, ben, prix, l'image de verre Oui bah l'image de verre c'est papa du euh, petit apparemment. Tu parles d'un cadeau toi. <rire> bon. On va arrêter là pour euh, cet épisode les gars. Et à la prochaine fois, on fera le dernier niveau. Donc ça euh, être lui là. Donc ouais, il y a bien trois niveaux, pas quatre. Ok. Donc euh, le jeu il est presque terminé en fait. Ce sera le dernier épisode. Donc ben voilà. Sur ce, on se quitte là et je vous dis à bientôt pour le troisième épisode. Salut tout le monde.